Salut tout le monde, il y a des technologies qui permettent de communiquer plus vite, d'autres qui permettent de travailler plus vite. Aujourd'hui nous allons en voir une qui va nous faire nous déplacer plus vite. Et comment Nous parlerons aujourd'hui d'un genre de train presque futuriste, tout droit sorti du cerveau hyper productif d'Elon Musk, l'Hyperloop. Pour commencer cette vidéo, nous allons faire un petit jeu. Je vais vous montrer quelques images, vous allez essayer de trouver l'intrus. Euh non, l'intrus n'est pas 42, par définition c'est la réponse. Alors Bon, vous aviez trouvé j'espère Oui, cette image était bien l'intrus, un véritable escargot dans un univers de vitesse. Dans le monde du transport, le train à grande vitesse est largement utilisé dans tous les recoins du monde. Pour les trains sur rail, le Shikansen japonais, premier train à grande vitesse au monde et qui permet d'aller jusqu'à 320 km h ou le CRH3 chinois plafonnant à 350 km h Existe aussi par exemple le Sapsan russe qui peut rouler à 250 km h ou le TGV français détenteur du record de vitesse de train sur rail pour une vitesse max de 574,8 km h Ces trains à l'origine fonctionnaient grâce à des turbines à gaz et sont rapidement venus à fonctionner sur du courant électrique alternatif en haute tension. De 15 000 volts dans les pays à la norme germanique et jusqu'à 25 000 volts dans d'autres pays du monde. Pour les trains à sustentation magnétique qui permettent de supprimer la résistance au roulement, les vitesses sont plus élevées mais les trains sont beaucoup moins démocratisés et sont surtout développés dans le continent asiatique et plus particulièrement au Japon. Une ligne de trains à sustentation magnétique a tout de même existé en Allemagne jusqu'à il y a encore quelques années mais a été stoppée fin 2011. Ces trains fonctionnent grâce à des électro qui font léviter le train à quelques centimètres au-dessus du rail enlevant ainsi tout contact et force de frottement avec le rail. La sustentation magnétique possède toutefois un inconvénient majeur, son prix est extrêmement important. Et c'est là que les trains Hyperloop sortent leur carte du jeu. L'Hyperloop est un projet de train à grande vitesse imaginé par Elon Musk, aussi créateur de deux petites sociétés appelées SpaceX pour l'une ou Tesla pour l'autre. Oui, le monsieur avec un grand M qui essaye de faire revenir des fusées pour les réutiliser, c'est lui. Et puis le monsieur qui veut démocratiser les voitures électriques, bah c'est encore lui. Et quand ce cerveau hyperactif décide de s'attaquer au transport en commun, ça donne la naissance à une sorte de train à grande vitesse sur coussin d'air comprimé. Alors ce n'est cependant pas le tout premier projet de train sur coussin d'air. Dans les années 1970, c'était en concurrence deux projets français de train à grande vitesse. Le premier, le TGV utilisant les rails déjà existantes et un moteur de turbine à gaz, et le second, un train conçu par l'ingénieur en aéronautique Jean Bertin et se déplaçant sur coussin d'air, l'aérotrain. L'aérotrain était un train propulsé par un moteur d'avion et supporté par un coussin d'air, le tout roulant sur un monorail comme les trains à sustentation magnétique. Il obtient en 1974 le record du monde de vitesse sur rail à environ 430 km h Je ne rentrerai pas dans les détails de pourquoi le TGV et pas l'aérotrain, mais les coûts élevés et un soutien politique n'auront pas aidé pour le projet. Depuis le début de la vidéo, je vous parle de train à propos de l'hyperloop. Cependant, le terme de train n'est pas correct en soi. Je devrais plutôt parler de capsules qui contiendront en principe au minimum 28 sièges et qui seront lancées toutes les 2 minutes. Ces capsules, existant pour le moment en deux versions différentes, la capsule Passenger et la capsule Passenger Plus, contiennent un système de compression d'air qui est le véritable générateur du mouvement. L'air y est compressé avec un ratio espéré de 20 pour 1 grâce à un compresseur axial avec une pression de sortie sous la capsule de 7,5 kPa et une température de 125 degrés Celsius. Les différences entre les capsules Passenger et Passenger Plus ne sont pas qu'esthétiques ou basées sur le confort. En effet, les différences sont présentes entre autres aussi au niveau du compresseur, qui est beaucoup plus important, des batteries qui passent de 1500 kg à 4000 kg et bien sûr une taille plus grande. Ces capsules sont prévues pour partir toutes les 2 minutes en moyenne de chaque station et jusqu'à toutes les 30 secondes pendant les heures de pointe. Alors pourquoi utiliser l'hyperloop plutôt que les transports plus traditionnels Eh bien selon Elon Musk, l'hyperloop serait plus rapide, plus sûr, moins cher à produire, à entretenir ou à mettre en place et beaucoup plus pratique. Du fait de son fonctionnement en sous-sol, il serait aussi totalement immunisé aux problèmes liés aux intempéries et ne risquerait pas de perturber le trafic routier. Sa conception le rend aussi résistant aux tremblements de terre et avec un bilan énergétique très faible. Niveau bilan énergétique justement, l'utilisation de l'hyperloop donnerait une consommation énergétique par passager et par jour de moins de 100 mégajoules, alors qu'un passager en voiture serait d'environ 800, celui en moto de presque 1000 et celui en avion dépasserait les 1000. Enfin, l'hyperloop est conçu pour utiliser le moins possible de matériaux rares ou précieux, améliorant encore ici un des aspects écologiques. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je suis désolé pour ma voix qui ne sera pas au top pour cette vidéo-là. J'ai eu quelques petits soucis d'extinction de voix. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre ce que l'hyperloop nous promet. N'hésitez surtout pas à nous laisser vos commentaires et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Pensez à vous abonner pour vous tenir au courant des prochaines vidéos et à regarder les précédentes si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous